Monsieur Sawab li l'irélé Serrar Gassius, li se commissaire gouvernement, n'a go naive. Pendant dernier moment, yo y a des groupes de group gangs qui fait actualité, qui violés, tout Se C'est Cocorat sans race, ensemble avec Basse-Grand-Griff. Dans jou jour passé, chef de gang Cocorat sans race, en bas Selon information radio-référence mettez de yon qui n'a pas eh bien, commissaire gouvernement lage, chef de gang. Na. Rale chez vous, nous prenons le au détail. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est Encore une autre fois, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité et la patience. Ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce que vous partagez vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous la là, pas hésiter à activer la cloche la notification pour ne pour pas rater aucune vidéo. J'en ai pas eu fou. Chaque annoncé au peuple haïtien, M. Sawab Gade se c'est M. Serrar Gasius. Dans le passé, il était révoqué dans tête paquet pa go e, et il a prale remplacer celle par maître vanel Amizial. et bi, bien, frère et sœurs bien-aimés sans bail aucune explication avec justification quelques jours après maître seragasius pral retourner ensemble avec une lettre nomination comme commissaire gouvernement go naiv, et ça qui grave dans l'histoire, M. Vanel Amisial, pas de conjoint aucune lettre révocation ou bien transfert. Est-ce que capable de des commissaires gouvernement même côté? C'est une question qu'on pose. Et bien, frère, et ce bien aimés, sous l'obédience nouveau commissaire, M. Gazius, chef de gang de la pour sans pour libérer. Kokorat race qui te commencé à plim des plimes dans le jour passé, avec remonté de la commissaire, eh et so eh Kokorat Sangras pral le retourner prendre des encore. Auparavant, Kokorat sans te kon piye citoyen dans la zone de sous bassin bleu. Eh bien, immédiatement commissaire zone de vin rentre, de vin installé dans la rentrée, l'indépendance, dans la croix Péris. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, gang qui continue à opérer, continue à faire des malhonnête, malhonnêtes, kidnapping, séquestration, vol, assassinat, pour citer ça seulement. Eh bien, Williams Raymond, qui est chef principal gang sans race qui te joint arrestation l pour activité criminelle rivé joine libération non mais chef paquet go là qui se sera gasius n'a jou passé pendant juge qui était en charge sous dossier a quand même prend aucune décision contre chef de gang ça donc mesdames mademoiselles et messieurs actuellement la gang kokorat sans raski qui confiance cap terrorisé, moun cap passé, Qu'après entrer dans grand nord pays, y'a, et moun kap soti nan grand nord, pour entrer dans département, Latibonite. Est-ce que commissaire si a, pas mérité y'on boit calé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'important pour que, nous très, très veillatifs. Gayons série de autorités, depuis y'on fin pren l'argent, y'a, quitte mele ensemble avec peuple, parce que déjà associé ensemble avec gang y'a, pas gang y'a, y'a pren le fait contre gang y'a c'est bois calé pour nous mettre sous yo les que yo kidnapper yo violer à faire nous c'est caï commissaire pour nous aller faire un commissaire les que un juge qui prend décision libère un chef de gang les touche l'argent en bas en bas chef gang n'a toujours collaboré ensemble, eh bien nous mêmes peuple ici ça pour nous faire c'est débarquer caï juge là passer l'on bois calé pour le quitter voler le la police fin redi. il déjà en faiblesse déjà. Le fin redit, ma maon bandit. Ça fait pourtant de la justice à plage la peuple haïtien. Fon correspond ensemble avec juge sa. Parce que la police pas ka fait kove. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est ça! nèg dans la justice, ils arrête arrêter les l'ajan, l'argent et les libérer encore pour continuer nos problèmes. Eh bien, nous-mêmes, dans ce sens-là, c'est bailler tête à justice, boire calée, pas gagner Je a gon série de bandits qui ont fait actualité. Ils ont été déjà. On ne prend pas exemple de la pli. Yote arrête été la pli. nan vole pas nos solets. On commissait pral libere yon aime eh journée pas, mais qui ça le devenu depuis mon n'té font premier Jacques malhonnête il joint moyen le payer l'argent yo libéral, pas penser le le changer l'a continuer et l'a fait pi mal toujours parce que il toujours gen en tête li l'a volé en quantité bagaille moun pour gè assez l'argent joue la justice ou bien la police tu a déposé la patte sous lui pour le payer pour le ressorti encore à continuer faire Jacques malhonnête en tout cas Moun nan la tibonit, cap souffrir en bas mais gang kokorat sans race la police s'il vous plaît mettez ensemble avec population plus toujours pour que nous capable traquer bandits. et population pas hésité file manche tout parce que série de vakabon à colle gon série de vakabon institution nous yo faut mettre sa ça de kote, kap mal pensé pour nous Chay sous tête li tombe sous épaule Mesdames, mademoiselles et messieurs pendant weekend là la police voyait divers toutes les gangs dans le pays sans chapeau. Eh bien, <coughs> nèg yo prend pause chanyo, yo chita, yo a et pourtant c'est contrôle moun. Yo prend. Chaque prend pause, c'est machin pas papadap. Au côté la police a fait opération pa gon grain moun et pou avan papadap, qui papadap pou avan là? Pour gagner ou vendre papa d'apla la police dépose la patte sou moun sa dernièrement la gon de manger couite frèses sa bien aimé la chaude yel nan tête li carrément c'est côté la police a même la direction tandis que est-ce que la police pour l'acheter manger non <laughs> ou quoi c'est causé dans pays ça donc moins bien content la police vient plus vigilant ak moun sa yo. C'est ce qu'on a passé, on a de l'eau, on café, on a gaz. C'est vrai, veillez yo Et la police est très très importante. Il faut veiller sur les gens qui sont là. Parce que souvent, les gens qui sont utilisés pour faire tout. L'opération n'est pas qu'a fait ton côté. Et puis, on a regardé les gens qui sont passés, on a regardé les machines qui a passées. Il pas de vrai machin. Il y a une autre mission. des marchandises qui en tête il est très très important pour que nous pensions ensemble avec moun Sayoto. Donc mesdames mademoiselles et messieurs moi invité vous toujours été connecté ensemble avec la plateforme Paola pendant nous bra la prière Alléluia Amen Amen Alléluia Amen, amen. Alléluia. amen. Alléluia Alléluia Sayout Dieu Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen. Et faites Amen. Amen. Amen. la terre. sachez. Ils ont que j'ai signé. J'ai Alléluia. Il Il Alléluia. Soit l'éternel. sécurité a changé comme la loi comme on dit. Je viens à faire le à dormir. Je viens à faire le pack. Papa ici, continuez à mobiliser chaque haïtien. Yon manchette. Défendez tout face Et puis, oh, à l'insécurité. Amen. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Je un défi. Vous défi. live. Vous dites écoutez. Faites live. Vous me défi que les mourent. Que le peuple des stèles en main. Alléluia. Papa ici prend des stèles en main. Protéger tête ou la cour. Protéger la localité ou protéger la famille. Papa ici prend des stèles en main. Alléluia. Bon baguie... Nous par des zombies n'a pas mourri, il a monté des sangs, il y a pas de gens rien pour nous, qu'on ne brame chaque cas tout sauté, continuer de foncer. Ils ont mis le gouvernement, gouvernement par verre, c'est gouvernement gambier, il est pas justice dans le pays, peuple a tête les justiciers. Amen n'y a pas de jamb choisie justice n'a pas souffrir kidnappé nous toute la sainte journée et bien moment c'est moment pour défendre tout puisque paris moune païsien cap défendre pas si les justice pays c'est le de justice tout ça là c'est rien la la cause autorité la là, c'est conséquence conséquence tout ça va passer là, bablène peuple. là. c'est gouvernement pas qu'on peut ce C'est gouvernement qui morale, C'est gouvernement qui fabrique. C'est gouvernement qui vaut rien. Alléluia, mon Dieu. Yo te gué force pou tou pour tout, yes président. Mais y'a pas qu'à bailler population en sécurité. Gardez papa ici, mobilisé, mobilisé, campé sous mon chèque ou pour défendre tête ou contre le de la vie. Merci justice, fais mes bouchons moralisés, les capalempile, côté de deye, les tabs policiers, côté de deye, les tabs malaise, de côté deye, les tap kidnappé mouna. Liliane Pierre Paul, fais mes bouchons, bien espérance, fais mes bouchons. Toutes ces mettre gagnes parlent en somme à qui Moral ici Si, si pas des monde mourir, papa ici, y'a pas qu'à faire rapport, y'a pas qu'à présenter le journal, parlez en somme qui, nous devons vivre dans le propre pays. Nous n'avons pas besoin d'intervention étrangère encore. Et choléra, y'a pas vu de bon Nous plages les dossiers, peuple à règle Nous pas besoin de l'an débarquer encore. Les trois tardes, and hallelujah. no baa из Amen, jeg sab competitors'. Yes menons do ourämä. feeneün theory ondolinebill mais toute violence, c'est Ariel Henry qui cause lui. Amen. C'est pas pas de gang. il s'y tire, il t'y tire. Le blood, il est trop tard. Yes. It's too late for the blood to come. Yes. Nous n'avons pas besoin d'intervention de encore. Alléluia. c'est mes coq c'est comme Amen. Il y a toujours une bille à faire nous. Voler à faire nous. Chaque yo vini, Yo allez, pas chèm n'yon sécurité. Fois sa pepa isien, kampè sou manchè tout pou defande tout. Aïsien prè destin ou en main. Pour vivre la paix, nous se te ou Amen. Amen. Tout moun protège mo so te Effectivement, protège moun saute pa ou la, se te ou liye. Se te zan se te, se liye. mourir qui pou nou, se nou pou protège l'. Page moun kap protège l'. Stand for your ground. Compris devant en... le territoire. ennemi en... Par... ennemi ennemi ennemi ennemi nous ennemi ennemi ennemi ennemi ennemi pas ennemi ennemi ennemi demandé blanc pour le faire. C'est pour oui, v'une bramoun, l'équitable travail pour d'Haïti depuis 1900 jamais. Tout n'est qu'il liste Canada. Tout n'est qu'il en liste c'est C'est liste, ça, c'est des belles lices, c'est des bons lices, pas qu'on innocent là-dedans. Arrêtez, vacamous, ça, à la guerre, à la guerre, à la guerre, à vous guerre, à que la Amen. Et c'est pas celle gang doutouni yo, c'est pas celle gang piyate ya. Foyi c'est comme un vrai gang nan, no. c'est nègue à Kostim yo, c'est nègue l'ambiou yo, c'est yo papa gang nan, no. c'est nègue à Baïsad nan, no. c'est nègue la drone nan, no. c'est ça yo gang nan. N'a vu yo quand même, l'éternel va dire arrêtez Et sachez que je suis dieu ah, Méchant pas jambes fini bien, ça va étonner me, bah. méchant par jambes fini bien qui s'assomme premier dit? Si comme l'aime, c'est pour être. Anéanti à jamais. Bois qu'à l'épisode, papa, ici. Anéanti. À repentance ou la mort, mais le droit de la vie de l'homme pour le droit de la l'homme le droit de la vie la vie repentit, le droit de la pour de la vie de la vie de la vie de la vie de la que mon Dieu la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie la la soirée, c'est tes vie de nous vie Bataille avec vie de Bataille avec de bataille vie et le sénateur, on président, on président Bataille. Alléluia, alléluia, mesdames, mademoiselles et messieurs. Yes <t 'en> Alléluia bon Dieu Un peuple responsable a toujours quelque chose à faire Amen Un peuple responsable a toujours quelque chose en main un peuple responsable a toujours quelque chose à offrir. Si petite que puisse être cette quelque chose, Dieu peut la changer. La parole nous dit que 5000 hommes ont mangé, il y avait plus de femmes que d'hommes, et il y avait beaucoup plus d'enfants encore. Tous ont mangé à satiété, et des paniers en réserve étaient considérés. Aucune situation n'est perdue. Oh Dieu. La question ce matin c'est qu'est-ce que nous nous avons en tant que haïtiens mmh. Présentez-vous devant le Seigneur et demandez-lui de changer le pays. Il va vous demander qu'est-ce que vous cherchez Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi je cherche la justice et la liberté. Alléluia Je cherche la justice pour tous. Je veux que la discrimination cesse. Ce pays qui vit avec des riches à l'extrême et des pauvres dans des situations infra-humaines est intolérable. Nous voulons la justice et nous voulons la liberté. Nous voulons l'équité, nous voulons le droit dans ce pays. Amen. Et quand Dieu vous demande qu'est-ce que vous avez, répondez donc que vous avez votre bonne volonté. Ceux-là qui suivaient le Seigneur avaient faim, ils avaient besoin de pain. À Cana, ils avaient besoin du vin. À Horeb, Israël avait besoin d'espoir. Et ce matin, Haïti a besoin d'espoir. Haïti a besoin de justice. Haïti a besoin de liberté. Est-ce que Dieu peut faire? si vous croyez que Dieu peut faire ça laissez-moi voir vos mains devant Dieu investissez votre foi ce matin comprenez que devant cette situation difficile nous n'avons aucune autre alternative que l'éternel des armées dans Ecclésiaste chapitre 8 verset 11 je peux lire parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. Regardez dans votre Bible et vérifiez ce texte. Il s'agit du texte authentique de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Nous ne sommes pas là pour inventer la parole, nous sommes là pour prêcher cette parole. Adapter à notre situation en tant que peuple. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. Vous avez ce texte dans votre Bible Lisez pour moi s'il vous plaît. Assez fort. L'impunité, c'est la source de tous nos malheurs l'impunité voilà la source de tous les malheurs d'Haïti et comme proposition je me permets de vous déclarer ce matin que quand un peuple social est bafoué il est normal qu'il devienne revendicatif ah ben. hmm. quand un peuple social est bafoué il est normal qu'ils deviennent revendicatifs, Et ces revendications doivent continuer jusqu'au bout. Haïti doit avoir un autre soleil. Après l'épopée de 1803 qui nous a conduits à l'indépendance, les bases d'un nouvel état souverain étaient jetées par le chef des indépendantistes Jean-Jacques Dessalines. Il voulait un pays haïtien, indépendamment des différences ethniques. Il voulait un pays où règne la justice et l'équité. Il voulait un pays où chacun puisse vivre dans la dignité, dans le respect et dans l'abondance. Dans l'article 15 de la Constitution de 1806, il est stipulé, écoutez ça, « La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. » Article 15 de la Constitution du Père de la Nation. Il a déclaré « La garantie sociale ne peut exister »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 sont fixés et si les responsabilités des fonctionnaires publics sont assurées. Mais nous sommes en train de parler d'un homme distingué. Et cet homme, c'est le père de la nation. Division des pouvoirs établis, limite des pouvoirs fixés, responsabilité des fonctionnaires publics. Contrairement aux croyances populaires selon lesquelles Dessalines était un sauvage qui croyait seulement au massacre, à la destruction, coupé tête, boulecaille, mm -hmm. le père de cette nation était un vrai civilisateur, un dirigeant politique dont la vision est encore actuelle. Division des pouvoirs, limite des pouvoirs fixés, responsabilité des fonctionnaires publics. C'est aujourd'hui encore la plaque tournante de toute démocratie constructive. Mais bien aimé, était un grand homme, Dessaline était un grand politicien, Dessaline était un grand esprit, Dessaline était un civilisateur. La séparation des pouvoirs, la fixation des limites des pouvoirs et la responsabilité des fonctionnaires publics. Aujourd'hui encore, c'est la plaque tournante qui fait fonctionner toute démocratie constructive de 1806 à aujourd'hui. Mais c'est aussi à cause de cette vision politique d'égalité pour tous que Dessalines a été fauché. À cause de cette vision, il a été fauché, abattu par des ennemis de l'indépendance et de la liberté réelle de cette jeune nation. C'est à cause de cette vision d'égalité pour tous que Dessaline a été fauchée, abattue par des ennemis de l'indépendance et de la liberté de cette jeune nation. Je me pose des questions ce matin. Depuis cet assassinat, qui est-ce qui a été puni je demande à chaque intellectuel, de n'importe quel pays du monde, puisque nous sommes suivis, de répondre à cette question, s'il vous plaît. Depuis l'assassinat du Père de la Nation en 1806 jusqu'à aujourd'hui, qui est-ce qui a été puni? Qui est-ce qui a été jugé? Qui est-ce qui a été condamné? Qui est-ce qui a payé pour ce crime odieux? L'histoire répond personne L'histoire répond personne Alors si vous voulez comprendre la lutte d'Haïti aujourd'hui Il faut comprendre cette tranche de l'histoire Au lieu de rendre justice à cette nation Les auteurs de l'assassinat ont distribué des terres de l'état à des officiers complices Et la majorité nationale a été abandonnée à elle-même les Vanupiers, les Marrons, les Beaux-Sales et leurs enfants, c'est-à-dire vous et moi aussi, nous étions abandonnés, sans assistance, sans infrastructure sanitaire, sans infrastructure éducative, sans infrastructure économique. Les assassins se sont tournés vers l'extérieur, qu'ils considèrent comme leur patrie. Et ils ont abandonné les marrons qui ont fait l'indépendance de ce pays, sans infrastructure sanitaire. La honte de cette question, c'est qu'aujourd'hui encore, nous n'avons même pas un hôpital sérieux dans ce pays. Mmh. Les preuves historiques sont là. Nous avons une classe politique qui ne peut pas doter le pays même d'un hôpital. L'étranger voulait nous aider à reconstruire l'hôpital de l'université d'État à au prince dans deux ans. Ça fait neuf ans que l'hôpital est là. Qu'est-ce que cela représente quelques millions de dollars pour bâtir un hôpital Aujourd'hui encore, nous n'avons pas un hôpital en Haïti. Depuis 1806, le pays a été abandonné sans infrastructure sanitaire jusqu'à aujourd'hui. Cela nous concerne même si nous sommes des protestants. Ils ont galvaudé, chaque fois que nous avons essayé d'édifier un système d'éducation, cette éducation a été galvaudée. Quand nous réalisons qu'il faut combien de temps pour bâtir un jeune garçon bien fait, une jeune femme bien faite, nous réalisons qu'avec l'effondrement de l'éducation en Haïti, il faut beaucoup de temps pour rebâtir ce pays et reprendre les rênes de l'histoire. Aujourd'hui encore, nous sommes sans terre. Les grands propriétaires terriens, qui sont-ils Les éternels héritiers. Boyer avait donné toutes les terres de ce pays. Et les terres de l'État n'ont jamais été valorisées. Les terres sont là, sans jamais rentabiliser. Et le pays s'en va, dans d'autres pays, à la recherche d'autres terres, pour travailler la terre. Les Haïtiens laissent Haïti pour aller n'importe où pour travailler la terre. Mmh. Ils sont au Chili, ils sont en Dominicanie, ils sont au Brésil, ils sont à Salvador. Qu'est-ce qu'ils font particulièrement Le travail de la terre. Mais toutes les terres haïtiennes sont restées là, à être gaspillées, sans jamais valoriser. Et la misère gagne du terrain. Et la misère gagne du terrain. Et la misère gagne du terrain. Et la Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la majorité de la population ne peut même pas envoyer ses enfants à l'école. Alors, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce pays, laissez votre esprit s'ouvrir sur l'histoire. Et comprenez. Aujourd'hui encore, cette odieuse situation perdue, santé, pas. Éducation, pas. « Richesse, pas. » Parce que les terres de ce pays qui constituent notre seule richesse ne sont pas cultivées. Aujourd'hui encore, Haïti est debout comme nation malgré tout. Aujourd'hui encore, Haïti est debout comme nation malgré tout parce que nous savons ce que nous voulons. Nous voulons la liberté vraie. Nous voulons la souveraineté nationale. Nous voulons le droit à l'autodétermination. Il est temps que Haïti cesse de prendre des dictées des autres nations. Amen. Nous avons besoin de chefs capables de s'asseoir et discuter. Dessalines a été assassiné, mais l'idéal dessalinien n'est pas mort. Je vous dis à tous ce matin, Dessalines a été assassiné, mais l'idéal Saliniens n'est pas mort. Vous vous demandez pourquoi ce pays est-il toujours tellement agité L'histoire répond. Les vrais haïtiens, les petits-fils de Marron, les petits-fils de Bossal et de Vanupier, ils réclament ce qui leur est dû, la justice pour tous. Ils réclament ce qui leur est dû, la justice pour tous. Justice sociale, justice économique, doit d'exister et de vivre dans la dignité. Voilà ce que nous cherchons. Justice sociale, justice économique, doit d'exister et de vivre dans la dignité. Notre lutte aujourd'hui encore, c'est pour dire non à l'impunité qui a sapé les bases de notre pays. 8 8.11 nous dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. » Je me permets de vous dire aujourd'hui que depuis Platon, la justice a été considérée par les auteurs politiques de toute obédience comme l'une des qualités premières d'un bon ordre politique. Et le grand Flavius Petrus Sablatius Connu sous le nom de Justinien, empereur byzantin, il a déclaré clairement « La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. » Dixit Justinien. « La justice, c'est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. » Dictionnaire de la pensée politique. Ces pensées sont un accord parfait avec la Bible qui explique dans Ecclésiaste chapitre 8 que les conséquences logiques de la corruption universelle de l'humanité, c'est l'impunité qui finit par installer un état d'anarchie légalisé sur la planète en général et dans chaque pays en particulier. Dans les petits pays, la violence apparaît plus clairement, mais c'est le monde qui est en feu. Faute de justice. Je suis en mesure de vous dire ce matin que la sagesse politique n'est pas une science logique. Qu'est-ce que j'ai dit La sagesse politique n'est pas une science logique. La sagesse politique, c'est un art psychologique. La sagesse politique, c'est l'art psychologique de saisir ce qui est relativement opportun. La sagesse politique, c'est l'art psychologique de saisir ce qui est relativement opportun. Haïti a raté beaucoup d'opportunités. En 1986, nous avons raté l'opportunité. En 90, nous avons raté l'opportunité. A chaque fois que l'opportunité se présente à nous, nous l'avons ratée. Nous avons raté l'opportunité de Maniga. Eh bien, c'est Boakalélié. Merci, chef. Dans le cas d'Haïti, aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre autoritaire. Dans le cas d'Haïti, aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre autoritaire, capable de prévenir une insurrection généralisée. Si la nation est sage, si les dirigeants sont sages, si les élites sont sages, ils ont besoin de comprendre cette sagesse politique dans sa dimension réelle. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire aujourd'hui, capable de prévenir une insurrection générale. Mais cet ordre autoritaire doit sortir de la réserve saine de cette nation. L'ordre autoritaire ne sortira pas du pouvoir, ni de l'opposition, ni des prostitutions de tout bord qui empêchent ce pays d'arriver jusqu'à sa destinée. Mais cet ordre autoritaire doit sortir de la réserve saine de cette nation. Trop longtemps, la lutte du peuple social haïtien a été récupérée par des individus qui s'intéressent aux privilèges que confère la politique, sans jamais s'engager à servir réellement la nation. Et nous disons cette fois que la lutte ne doit pas être récupérée. Mmh. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire qui inspire confiance aujourd'hui. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire capable de rétablir l'autorité de l'État. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire juste, constitué de citoyens qui ont encore de la dignité. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire honnête. Capable de dialoguer, de négocier, capable d'harmoniser les différences pour le bien-être de toute la nation, comme le voulait l'illustre assassiné de 1806. Aujourd'hui, c'est toute l'âme nationale haïtienne qui réclame justice, qui dit non à l'impunité installée depuis trop longtemps sur cette terre qui est le symbole de la liberté pour tous. Lorsqu'une sentence contre de mauvaises choses n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. 1% de la population possède tous les biens du pays, tandis que 99% croupissent dans une existence infrahumaine sous les regards indifférents et complices de l'international. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas la volonté... Non Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, la vie est une compétition. La vie est une compétition dans laquelle nous devrions tous avoir les mêmes droits. C'est l'injustice et l'impunité qui ont fait de cette compétition un brigandage. Les riches contre les pauvres, les dominants contre les dominés, les prétendus blancs contre les soi-disant noirs. Les barrières qui nous divisent sont le résultat de la méchanceté des humains. Mais heureusement, Dieu contrôle les situations. Le moulin de Dieu, dit-on, tourne lentement. Le moulin de Dieu, dit-on, tourne lentement. Et en créole, nous disons, justice, bon Dieu, c'est de bœuf. Mais vous savez, sa justice est encore active. Amen. La justice de Dieu est encore active. Les dirigeants du monde sont indifférents aux distinctions morales. Mais le jugement de Dieu est certain. En son temps, il se manifestera Et alors les premiers seront les derniers Et les derniers seront les premiers Alléluia L'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu Mais c'est à nous de livrer bataille Et c'est à Dieu de nous donner la victoire L'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu